Lorsque l'on est plusieurs personnes à utiliser un ordinateur, il peut être utile d'avoir différents profils utilisateurs afin que chacun ait ses dossiers, ses fichiers, ses préférences, ses fonds d'écran. Pour ceci, avec un clic gauche, on va dans le menu et dans système, on sélectionne « Utilisateurs et groupes ». On clique sur « Ajouter », il demande le mot de passe, Ubuntu ». Et on peut alors créer un autre utilisateur. Il est possible également de chiffrer le dossier euh, pour, euh, pour protéger ces données. Un mot de passe est demandé pour l'utilisateur qu'il est possible soit de générer automatiquement, soit d'écrire soi-même. Et on peut demander à ce qu'il ne, il ne demande pas le mot de passe lors de la connexion de l'utilisateur. On clique sur « Valider » et voilà le nouvel utilisateur est ajouté. Pour changer d'utilisateur, il suffit d'aller dans Subuntu, déconnexion, alors un panneau apparaîtra présentant les différents utilisateurs et vous pourrez sélectionner un nouvel utilisateur.